Toujours, il faut avoir les notion des objectifs à atteindre durant chaque section. Donc, euh, les objectifs à atteindre pour la carte, c'est qu'à la fin, chaque participant okay, doit être euh, capable de, de connaître la carte, de connaître quoi la carte, la représentation de l'application carte dans le DHS de connaître euh, comment représenter les couches. OK, dans, dans les DHS2, et notez que lors de cette présentation, ou bien lors de cette section, on n'aura qu'à présenter, mais on n'aura qu'à utiliser les couches qui sont destinées aux trackers, OK, qui sont destinées au programme, je veux dire. On n'aura pas à présenter les, les, les, les, les données agrégées, OK. Donc, euh, il faut avoir ces, cette notion à la fin et savoir les limites Ok, les limites que présente l'application la, carte. Euh, lorsqu'on prend, lorsqu'on on veut présenter les données du programme ou bien les données tracker, ok, euh, en fonction de, euh, en fonction des données des de données agrégées, okay. donc les, les, les avantages que cela présente et les inconvénients ou les limites que cela présente. Okay. Donc, on doit être capable de créer une carte, ok, designer une carte avec les limites et aussi euh, avec euh, l'utilisation des couches. Donc, on aura à avoir deux couches principalement okay, qui sont plus importantes dans l'utilisation de, des programmes trackers. Okay. donc la couche d'événements, qui permet de représenter les événements et la couche des, des entités suivies. Donc, euh, uniquement que pour les programmes trackers. OK. Donc, euh, Donc, il faut savoir qu'avec euh, les données tracker ou bien les données d'événement, okay, on a la possibilité d'utiliser trois différentes couches okay, dans l'application dans carte, pardon, dans l'application carte de DHS2. Je peut dire trois, trois ou quatre. OK. On a premièrement les limites. La couche des limites, qui permet de délimiter les, les, les rebords ou bien les limites du pays, de, de la région, du de district, des, des centres de santé ou bien des, des établissements, etc., etc. Donc ça, ça permet d'avoir de, des limites. On appelle la couche des limites ou la couche des frontières. On a ensuite la couche thématique, donc la couche thématique qui est plus utilisée avec les données agrégées. C'est ce qu'on peut aussi l'utiliser avec les données tracker en utilisant les indicateurs ou les éléments de données. Okay. On a après la couche d'événements, la couche d'événements qui, qui permet de représenter les événements, ok les événements euh, sur la carte, okay. donc la localisation des, des, des, des événements euh, dans la carte, sur la carte. Et aussi, euh, on a la couche d'entité suivie. Donc, cela permet de représenter les entités. Donc, si, par exemple, dans le cas de, de, de, du programme COVID, on sait que l'entité est une personne. Donc, lorsque la localisation est prise pour cette entité, on peut représenter ces entités-là sur la carte selon leur position. Okay? Donc, euh, quelles, sont les limites? Okay. quelles sont les limites que l'application carte présente par rapport euh, aux, aux, autres, euh, aux autres types d'applications, comme euh, le rapport d'événements et le, le, le visualiseur d'événements, c'est que euh, la carte peut euh, interagir avec euh, les données AVG et les données trackers. Donc, euh, on peut utiliser la carte pour visualiser les données agrégées, okay? comme par exemple pour les tableaux croisés dynamiques. Donc, mais contrairement au rapport d'événements et au visualisation d'événements, ces deux applications sont uniquement destinées aux données d'événements ou aux données de programme tracker. Okay? Mais le, la carte permet d'utiliser, on peut utiliser la carte pour les données agrégées comme pour les données de type événement ou tracker. Donc, voici la représentation de la couche d'événements après, après une configuration. Euh, voici un peu son aperçu. Donc, on va essayer d'aller plus en profondeur dans la partie démonstration pour voir comment on peut créer une couche d'événements et que, comment on peut, on peut représenter le, la localisation des événements sur une carte et comment appliquer des filtres okay, pour filtrer plus les, les, les événements. ok. Donc, il faut noter que, les, pour, avant de présenter les événements sur la carte, il faudrait préalablement que ces événements lors de la, de, de la, de la collecte des données aient euh, les informations de localisation, c'est-à-dire la longitude et la longitude, la latitude, les coordonnées doivent être, euh, doivent être euh, saisies okay, lors de la saisie des, des données de l'événement avant d'être avant d'avoir la possibilité de représenter cet événement sur la carte. Okay? Donc, c'est un événement pratique. Pour les entités aussi, okay? il faudrait avoir ces, ces données ou bien ces localisations. -là. Donc, voici un peu la représentation de la couche, okay? la couche d'entités de suivi. Donc euh, en bas, vous pouvez voir euh, des petits points okay, qui sont liés avec euh, des lits. Donc euh, après, euh, dans la démonstration, on aura le temps de, de commencer du début jusqu'à la fin et pouvoir euh, représenter une couche d'entité de suivi. Donc euh, notez que la couche d'entité de suivi okay, permet de représenter les entités selon leur localisation ou bien selon leur endroit et sur une carte. Et aussi, on a la possibilité okay, de lier les entités euh, qui sont en relation. Donc, par exemple, pour le cas de COVID, on sait que, par exemple, une entité qui est testée positive doit lister ses cas contacts. Donc, une fois que ces cas contacts sont listés, okay, et que ces cas contacts sont représentés ou bien ont des données de localisation, de de longitude, latitude qui est collectée, OK, ces contacts peuvent être mis en relation avec le cas, donc c'est cette représentation qui, qui, qui, qui est là en bas, donc en bas, vous pouvez voir qu'il y a un point rouge et qui est relié par, par exemple, trois ou quatre autre point noir, donc euh, la, ligne qui, la ligne bleue qui permet de les représenter est le type de relation, ok? Donc relation cas-contact. Donc euh, il y a cette possibilité, ok, qui est dans l'idée de, de pouvoir représenter le cas avec ces relations de, de contact. Donc cela permet de voir un peu peut-être euh, euh, les, les points ou bien les endroits à lesquels les euh, le cas s'est déplacé. Euh, dans, dans un intervalle de temps, peut-être, ou bien ce sont les contacts qui se sont déplacés. Mais cela permet au moins d'avoir une possibilité d'analyse des, des, des, des localités, ou bien de la localisation du cas, en fonction de ces contacts, OK? Donc, sachez que euh, cette représentation de... de, de de cas avec ses contacts, ok, à quelques limites, ok, qu'on pourrait essayer de voir dans la dans la démonstration. Et sachez aussi que cette euh, représentation de couche est toujours euh, en est toujours euh, dans, dans dans le test, dans un intervalle de test, ok, c'est c'est en cours de développement et cette cette couche n'est pas encore finalisée par les développeurs. OK, donc euh, merci d'avoir suivi la présentation. Sans plus tarder, je vais passer à la démonstration. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les mettre dans le chat ou bien les mettre dans le Slack. Ok. Donc, euh, Donc, une fois euh, sur le tableau de bord de l'application DHSE, okay, on passe dans la recherche d'application et on recherche la carte ou bien on peut rechercher par l'image, comme ici. Voici l'application carte. Donc, on laisse la page charger. OK, donc voici un peu l'aperçu ou bien l'interface que présente l'application Carte. OK, donc on a en haut le bouton plus qui permet d'avoir la liste des couches okay, qu'on a dans le DHS2, les différentes couches, les, les, les possibilités de représentation sur une carte qu'on a. OK, donc voici, on a la couche thématique, la couche d'événement la couche d'entité suivie, la couche d'établissement la couche de limite et la, et la couche de population. Okay? Donc, euh, sachez que la couche thématique euh, est utilisée pour les données agrégées et comme pour les données d'événements et trackers. Okay? Le, la couche d'événements est destinée uniquement pour les programmes d'événements et trackers. Okay? Donc, cela permet de représenter le, les, les, les, les événements la, la couche d'entité suivies, cette couche est destinée uniquement que pour les programmes trackers, donc pour présenter les entités, les entités et leurs contacts, donc et leurs relations, les relations qui existent entre les entités qui sont suivies. On a la couche d'établissement. La couche d'établissement permet de représenter les, les, les, les établissements, okay, les établissements de santé, par exemple, en fonction de leur groupe, soit public, soit privé, okay, avec de différentes couleurs ou représentations, OK? Vous avez la couche des limites ou la couche des frontières. Donc, la couche des limites permet de représenter les limites ou bien les frontières euh, d'un pays ou de, de, de, de la région, des régions ou des districts, OK? Donc, euh, euh, au cours de cette démonstration, je vais présenter la couche des limites. Je vais utiliser la couche d'événement, la couche d'entité et après, s'il y a le temps, la couche thématique, OK? Donc, voici les quatre couches, ou on peut dire les trois que euh, je vais essayer d'utiliser ou représenter. Okay. Ensuite, on a là le bouton fichier, le bouton fichier qui permet d'ouvrir des favoris qui sont déjà enregistrés. Cela permet aussi d'enregistrer les graphiques, okay. de renommer, de traduire, etc. Donc, on a le bouton télécharger, donc euh, on peut télécharger chaque présentation sur une carte qu'on a faite okay, pour l'utiliser dans d'autres applications, si possible. Okay. Donc ici, on a des représentations de la, de la, de, du fond de carte. Donc ici, okay, vous avez ça, cette représentation-là qui est le fond de la carte. Donc vous pouvez toutefois échanger. Donc lorsque je prends cette représentation détaillée, cela permet de me donner plus de détails. Donc vous avez les noms des pays qui sont plus visibles. Okay. Ici, cette représentation permet de voir les routes, donc plus de délimitation, Et cette aide permet de permet d'avoir un fond noir. Okay. Donc, euh, ces représentations permet de changer le fond de carte. Donc, je prends celui par défaut okay. et je commence. Donc, vous avez les boutons qui sont dans l'angle droit, okay. le bouton plus qui permet d'agrandir, le bouton moins qui permet de dézoomer le bouton là qui permet de plus se centrer la carte et celle-ci qui permet de zoomer, de mettre la carte sur le plein écran et celle-ci qui permet de chercher une localité. Okay, je peux chercher par exemple l'Omé. Voilà. Et si j'ai une connexion, je peux toutefois la voir. Voilà, vous voyez? Donc, c'est là permet d'avoir ça. Exactement. Donc, voilà, je reviens. Je reviens au début et ça, ce truc permet de, de, de, de mesurer okay. deux points distincts de là à là. Donc cela me donne une distance de 68 km entre les deux points. Donc je vais revenir à ma couche, ok représentation des couches. Donc, pour commencer, je vais utiliser la couche des limites pour délimiter le pays qui est représenté dans cette instance des mots, cette okay, instance de, de formation. Donc, lorsque je clique sur la couche limite, donc, lorsque je clique sur la couche limite, okay, vous avez la possibilité de choisir uniquement ici. OK, un à un, soit je veux juste ce niveau 1 ou ce niveau 2. Ou soit vous avez la possibilité de venir ici et prendre tous les niveaux 1, donc on a un seul niveau 1, et tous les niveaux 2 et tous les niveaux 3, ok? Donc vous avez la possibilité de faire cela, ok? Soit les niveaux 2, ou soit prendre directement les groupes. Donc vous pouvez aussi prendre les groupes, d'unités d'organisation, et cela permet de délimiter les, les, les unités d'organisation qui, euh, qui appartiennent à ce groupe. OK, donc moi, je vais utiliser les niveaux. Donc, à part ça, on a aussi la partie style. Dans la partie style, notez que lorsque vous cliquez sur l'étiquette, cela permettra de, de, de nommer okay, les zones. Donc, si les districts auront des noms qui vont s'afficher et ou soit euh, le niveau 3, par exemple, les, les régions auront les noms qui vont s'afficher. Donc, euh, je... Je clique sur le bouton ajouter, une couche pour ajouter. J'attends que cela charge et voilà. Donc j'ai une représentation, ok, de, de, du pays qui se trouve dans cette instance de démo ou cette instance de formation, ok. Donc je peux zoomer, je peux voir, je peux dézoomer, ok. Donc, voilà la représentation d'une couche limite, la couche de frontières. Okay. Donc, je vais ajouter une autre couche. Donc, je clique sur le bouton plus pour ajouter une autre couche. Donc, je vais ajouter la couche d'événement. Okay. La couche d'événement, je clique sur le bouton plus, la couche d'événement. Et ici, je vais choisir le programme. Donc, soit un programme tracker, soit un programme d'événement simple. Donc, je vais choisir le programme sur lequel que je vais utiliser. Donc, notez que, euh, premièrement, les, le, vous devez avoir la notion du programme que vous devez analyser et aussi les événements, OK? Les événements de ce programme doivent avoir des, des coordonnées géographiques qui sont saisies, OK? Sans les coordonnées géographiques, on ne peut pas représenter les événements sur une carte. Donc, je vais rester sur la surveillance basée sur les cas, ok. Donc, moi, je vais choisir l'étape. Donc, euh, l'étape ici, je, je vais prendre le, les résultats de santé. Donc, ici, on a le lieu de l'événement. Donc, si, par exemple, euh, il y a, a d'autres éléments de données qui, ont des, des, des, qui sont de type coordonnées alors cela peut nous proposer ces demandes de données ici. Mais ici, je prends de, le lieu de l'événement par défaut. Okay. Ensuite, on passe à la période. Donc, au niveau de la période, euh, je reviens à l'année passée. Est-ce que j'allais donner au niveau de l'année passée? Okay. Donc, moi, je prends l'année passée. Donc, Au niveau de l'unité d'organisation, okay, vous avez la possibilité de cliquer ici automatiquement et les cocher, comme ça. Okay. Vous avez la possibilité de venir ici prendre l'unité d'organisation assignée à l'utilisateur. Donc ça, c'est l'unité d'organisation assignée à l'utilisateur. Ça, c'est celui en dessous et ça, c'est deux fois en dessous. Okay. Je peux prendre deux fois en dessous. Maintenant, je viens au niveau des filtres. Donc, ici, je peux ajouter des filtres. Okay? Donc, je peux ajouter des filtres. Et je vais faire une première représentation. Et après, je vais venir ajouter les filtres. OK? Maintenant, au niveau du style. Donc, voilà, au niveau du style, vous avez la possibilité de faire deux représentations. Donc, vous avez une représentation groupée. Donc, cela permet de regrouper les, les événements qui sont proches de les uns des autres. Et donner le, le nombre ou bien les chiffres correspondants comme cette représentation le montre ou soit vous avez des données euh, individuelles ou bien les événements individuels un à un qui sont éparpillés dans, dans, dans la représentation. Donc je fais cette première représentation coupée, je clique sur le bouton ajouter une couche et voilà la représentation que j'ai. Donc voilà vous pouvez voir les chiffres qui apparaissent dans les cercles donc par exemple dans cette zone, on a 202 événements. Ok, les événements de résultats qui ont, qui ont des résultats saisis. Ok, donc vous pouvez zoomer. Donc euh, à chaque fois qu'on zoome, c'est cercle, c'est rétréci. Ok, donc euh, on peut dire que dans cette zone, on a 47 événements de résultats de tests okay, qui sont enregistrés. Et ici, on a deux les résultats des tests qui sont enregistrés. OK? Donc, euh, contrairement à, au style groupé, vous avez le style éparpillé ici. Lorsque je fais une mise à jour, donc, vous, a, vous aurez tous les points des événements qui vont se représenter en petits, petits, petits points qui, qui, euh, qui vont prendre toute la superficie. Donc on laisse charger, voilà. Donc voilà ce que ça donne, tous ces points qui vont être représentés en petits, petits, petits points. Donc vous avez le choix de, de choisir en fonction de, de la représentation que vous voulez faire. Donc je reviens sur la représentation groupée et maintenant je vais appliquer un filtre. Donc au niveau de filtre, je vais ajouter euh, l'état. Un, un instant. Je vais m'assurer de, de la donner, c'est résultat de santé. OK. Donc, euh, au niveau du filtre, je, je vais appliquer les, les, les filtres que je veux sur l'état de santé, par exemple. Donc, au niveau de l'état de santé, OK, je veux voir que les gens qui sont, euh, les événements qui ont été enregistrés et qui ont, qui, qui ont coché, par exemple, guéri décès ok euh, remis ok donc je veux les trois la représentation des trois là seulement ok donc je viens au niveau du style vous avez la possibilité d'ajouter d'autres styles ok d'autres mm -hmm. filtres que vous voulez le nombre de filtres que vous voulez donc je viens maintenant au niveau du style maintenant au niveau du style je vais appliquer style au niveau de style par élément de données donc au niveau style par élément de données comme j'ai mis un filtre sur l'état de santé je prends l'état de santé ok donc cela me donne une, co une des couleurs par défaut donc par exemple en bonne santé sera représenté en bleu on remet par vert etc donc vous avez la possibilité de changer donc, on peut prendre d'autres couleurs vous voulez. Okay. vous avez la possibilité de changer Comment ces couleurs sont par défaut. Ok, une fois que le style est appliqué, je clique sur mettre à jour la couche. J'attends que cela se charge. Donc cela vous, vous fera une représentation okay. des, des, des, des possibilités. qu'il y Donc j'ai mis mon filtre sur euh, remis. Ok décès euh, en bonne santé. Ok donc voici pourquoi j'ai ces trois représentations. Donc lorsque euh, vous, vous voyez de plus près, vous allez voir que j'ai juste trois couleurs qui se représentent à chaque fois parce que j'ai mis un filtre. Mis un filtre donc cela permet d'avoir la représentation des trois couleurs. Ok donc ici j'ai le rouge, euh, le, le gris et l'orange. Donc euh, au niveau de la religion. Vous verrez que le, le, le, le gris est en bonne santé, l'orange est remis et le, le, le rouge est le dessin. Okay. Donc voici la représentation de la couche d'événements, comment cela se présente. Okay. Est-ce que jusque-là vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les poser. Ok. Je vais les poser dans, dans, dans la message ou dans la partie chat que vous voulez. Okay. Au site, vous pouvez aussi modifier. Hein. Vous pouvez modifier pour, euh, au niveau du style. Donc, cela va prendre le temps de charger. Vous pouvez prendre encore des, des, des trucs. OK. Donc, je vais passer à une autre couche sans perdre de temps, donc je clique sur le nouveau, okay. Donc maintenant, je vais présenter la couche, la couche des entités de suivi, donc comment représenter les entités, ok, sur une carte. Donc, euh, notez toujours qu'il faut que ces entités, lors de la collecte de données aient euh, des coordonnées géographiques préalablement enregistrées dans, dans le système, ok. Euh, le niveau selon l'utilisateur permet d'afficher afficher, okay, afficher les, la donnée ou bien afficher la représentation en fonction de l'utilisateur, de, de l'unité d'organisation qui est assignée à l'utilisateur. Donc, par exemple, si vous êtes assigné au niveau, euh, au niveau au niveau formation sanitaire ou bien au niveau établissement, alors vous aurez juste que les données euh, qui sont présentes au niveau de, de votre formation sanitaire ou bien au niveau de votre établissement. Okay? Donc, c'est à quoi joue le, le, le rôle de, de niveau utilisateur, de niveau d'organisation utilisateur. Euh, au niveau de l'exercice, bon, au niveau de l'exercice, vous pouvez le savoir si vous allez dans, dans la partie d'unité d'organisation, euh, l'unité d'organisation qui vous est affichée, okay, vous pouvez savoir à quel niveau vous êtes. Bon, je, je continue avec la couche des entités de suivi, donc je clique sur couche entité de suivi. Ensuite, je cherche ou bien je, je choisis l'entité en question que je veux suivre. Okay. Dans mon cas, je veux suivre. Ouais. Je veux présenter la représentation de, des entités des personnes. J'ai la carte des, des, des personnes. Voilà, je choisis. Ensuite, le programme. Okay. Donc, pour le programme, vous avez le choix. Donc, les trois. Normalement, je vais prendre l'entité et suivre des contacts. Okay. Je, donc, je veux représenter les contacts. Que les contacts okay. je, je, je reste sur les, les, les cas je représente les cas okay. les cas sur la, la carte donc ici au niveau du statut vous pouvez représenter toutes les entités qui sont dans le système ou bien qui sont enregistrées pour le programme surveillance de Covid ok ou vous pouvez représenter les entités qui sont actives donc, au niveau du programme, il y aura que il va comptabiliser que les, les, les entités qui sont toujours actives et qui n'ont pas leur bouton terminé, pour, euh, ou ter, terminé ou complété qui est euh, coché. Tandis que terminé représentera que les entités qui ont leur programme terminé et annulé, c'est-à-dire les, les, les entités qui sont euh, supprimées ou annulées dans le système. Okay. Le bouton « Suivre », cela permet de représenter uniquement les entités qui, ont, qui sont suivies. Okay. Vous savez que on peut suivre les entités dans le système. Donc, je laisse par défaut pour tout, pour avoir plus de visualisation. Okay. Donc ici, au niveau des relations, okay, je laisse, j'en je, reviendrai pour donner plus d'explications sur la partie relation. Donc, au niveau, de période, au niveau de la période, vous avez deux options. Donc, soit faire l'analyse sur euh, la période choisie doit être la période euh, à laquelle la dernière mise à jour a été faite sur l'entité. Okay? Par exemple, j'ai ici, le 12 mai 2021, cela signifie qu'à cette date, il y a eu une mise à jour, okay? c'est à dire que le cas a été enregistré, mais après, on est revenu dans le système pour faire une mise à jour. Okay. Donc, cela signifie que vous voulez voir ces entités-là. Mais lorsque je clique sur ça, « Programme », ça veut dire que l'entité a été enroulée dans le système à cette date, mais a été enregistrée oui, dans le système à cette date-là. Okay. Donc, peut avoir plus de données, je, je viens sur le programme, « Date d'inscription okay. », et donc je vais essayer... Donc, j'ai la date de début et la date de fin, OK. Bon, je ne pas de... Je laisse comme ça par défaut feu, date de début, date de fin. Okay. Vous avez la possibilité de modifier. Vous cliquez juste sur cette entrée pour modifier la date. OK. Bon, je peux aller sur janvier. Donc, je n'ai pas de données dans 2022, je pars sur janvier, OK. Maintenant, niveau unité d'organisation. Okay. Au niveau de l'unité d'organisation, vous avez toujours la possibilité de cocher. Okay. Ici, soit d'aller plus en bas pour cocher les, le centre de santé ou l'établissement à laquelle l'entité a été enregistrée, ou bien pour faire plus simple. Vous cochez celui-là et vous venez ici au niveau de l'élément sélectionné. Vous allez dire que je veux juste les éléments qui sont en tout, éléments sélectionnés en tout, ce qui se trouve en dessous. Okay? Donc, cela permet d'aller checker les unités qui sont en dessous de là-haut PDR, et voir les unités dans lesquelles les entités ont été enregistrées. Okay? Cela fera le travail à votre place donc je prends celui-là ok et je viens au niveau du style Donc, je viens au niveau du style donc ici vous avez la possibilité de changer de couleur ok la couleur de représentation ici vous avez la possibilité de diminuer la taille ok ou soit d'augmenter si vous voulez ok donc une fois que les informations ont été saisies je clique sur le bouton ajouter une couche pour voir une première représentation que cela Ok, euh, Pour la couche des limites et la couche de fonds de carte, ne sont pas alignés. Bon, vous avez la possibilité de changer de fonds de carte ou bien d'enlever le fonds de carte. Le fonds de carte importe peu. Okay, le fond de carte, c'est juste une représentation de tout le groupe. Hein? Donc, cela importe que vous avez la possibilité de changer le fond de carte ici, comme vous voulez. Okay? Donc, cette ici si vous voulez, ou euh, bien fond de carte. OK de Donc, cartes, la délimitation aussi, notez que la délimitation est faite en fonction des coordonnées géographiques qui sont enregistrées dans le système. Okay. Donc, voici la représentation des entités, voici la représentation des cas. Je suis sur le programme de suivi, donc voici la représentation des, des cas dans tout le système. OK, c'est un peu beaucoup, c'est flou. Mais voilà ma représentation. OK, donc euh, je, peux, euh, je peux venir désumer. Donc il y a un point. Vous pouvez aussi cliquer sur un point pour avoir les informations que cela présente. Voilà. Donc ce point-ci, là pour euh, date de naissance 98, le 9 le fin septembre, ok, son nom c'est James Kelly. La, la date à laquelle la dernière mise à jour a été faite c'est 10, 10, le 14-10-2021. Donc vous pouvez avoir ces informations-là. Okay. Donc ça, ce sont les entités qui sont représentées. Donc euh, à part ça, ok, maintenant je reviens sur la couche. Je vais ajouter maintenant la, la, la, la, la relation, OK? Donc, je viens au niveau de modifier. Je reviens sur la partie relation. Sur la partie relation, OK, vous avez ici affiché les relations des entités suivies. Donc, je clique sur les relations, OK? Et je pars sur type de relation. Quand je choisis type de relation, je vais peut-être relation de a été en contact. Donc, comme je suis sûr j'ai représenté les cas. Je veux voir maintenant les cas qui, qui ont notifié des contacts, OK? Donc, le cas qui a été en contact avec. Donc là, vous OK, donc je fais, je reviens au niveau du style. Donc, au niveau du style, OK, vous avez la couleur ici que vous pouvez designer comme vous voulez, OK, je vais faire une mise à jour. Oui, on peut faire la couche, la couche des entités sans utiliser celle des frontières, bien sûr. Vous pouvez voir que là, je suis en train d'utiliser la couche uniquement que la couche des uniquement que la couche des entités. OK? Je n'ai pas de couches qui sont à ce niveau. J'ai juste qu une seule couche là, comme vous pouvez le voir. Ça, seulement qui est la couche des entités. Donc, euh, de même que pour euh, la couche. Des événements, vous pouvez utiliser uniquement la couche des événements sans utiliser la couche des limites à la base. Donc, euh, voici la représentation que j'ai des cas et leurs contacts. C'est un peu beaucoup, je vais zoomer. Donc, vous pouvez voir que là, OK, j'ai quelques cas. Okay. Il y a quelques cas avec leurs contacts. Donc, notez que le rouge, c'est le cas et le noir, ce sont les contacts. Okay. Le noir, ce sont les contacts et la ligne permet la relation entre le cas et ses contacts. Donc, vous pouvez voir que ce cas-là, par exemple, quand je clique sur le cas. Kimberly -Bush. Okay. Kimberly Bush, qui est le cas, a comme contact, a listé comme contact. OK. Et celui-là, Richard Chardon OK, il a listé comme contact, OK, il a listé comme contact l'autre qui est Alec William et aussi a listé comme contact Jimenez Lawrence, OK. Donc, euh, voici les différents contacts de ce cas. Donc, vous voyez que la, la, la, la, le cas est dans une autre zone. OK? Mais et ces contacts aussi sont éparpillés dans des zones différentes. OK? Donc, voici un peu. Donc, euh, vous avez d'autres cas ici. Donc, un euh, autre cas okay, qui est représenté avec ses contacts, avec la relation avec ses contacts. Okay. Voilà. Donc, voici un peu la présentation d'une couche d'entités. Okay. donc cela permet de vous présenter les cas ou les entités qui sont dans le programme et ces entités avec leurs relations. Est-ce que jusque là, ça va Vous avez des questions Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les chats et je vais prendre le temps de les répondre. Okay. Donc, euh, euh, je vais essayer de d'ajouter la dernière couche. OK. Donc là, je clique sur plus et j'ajoute euh, la couche thématique. Okay. Donc, je peux tout tout faire tabrage ici et ajouter la couche thématique. Donc voilà, sachez que la couche thématique est utilisée pour des données agrégées comme des données tracker. Donc, euh, la majorité des gens, des personnes, ont la possibilité de les utiliser pour euh, les données agrégées. Donc, pour les données tracker, vous venez au niveau du programme indicateur. OK, Donc, vous choisissez le programme. Et ici, vous avez euh, les indicateurs en question. Donc, euh, les indicateurs qui sont là. Donc, qui sont déjà créés, OK, et que vous pouvez utiliser. OK, donc moi, je prends les cas confirmés et guéris. Donc, euh, au niveau des cas confirmés, ici, je laisse par défaut le type d'agrégation parce que c'est un indicateur. Maintenant, je viens au niveau de la période. Donc, au niveau de la période, vous avez euh, les, les différents types de périodes. Donc, euh, je laisse par défaut, OK. Je prends l'unité d'organisation, donc l'unité d'organisation, vous avez la possibilité de choisir ici l'unité d'organisation de l'utilisateur. Donc, je vais donner encore une explication pour la personne qui a posé la question. Ici, on a l'unité d'organisation principale. Donc, si par exemple, moi, je suis assigné à l'unité d'organisation là au PDF, donc c'est pourquoi je le vois premièrement. Donc, si ici, en dessous, cela permettra de prendre tout... Ces unités d'organisation qui sont juste en dessous de la opd Si je prends deux fois en dessous, donc cela ira dans chaque niveau, niveau plus, plus bas, okay, qui est niveau 3, ici, pour choisir euh, les, les, les, les unités d'organisation. Okay. Donc ici, je laisse au niveau, au niveau 3 ou niveau 2. Je laisse au niveau 2. Ouais, OK, euh, ici vous avez la possibilité de filtrer aussi comme pour l'autre, par sexe ou par type, comme vous voulez. OK, au niveau du style, vous avez la possibilité d'utiliser des légendes comme vous voulez. Okay. Donc, je vais faire une première présentation. Je clique sur ajouter une couche. Je laisse la page chargée. Et voilà une représentation de mon indicateur de cas de COVID confirmés qui sont guéris. OK, donc sachez que cet indicateur est déjà créé dans le système. Donc, vous allez voir que euh, ici on a 127 cas de COVID qui sont conf confirmés, c'est-à-dire positifs, et qui sont guéris. OK, donc euh, voilà la légende. Donc, la partie qui a plus de cas guéris, c'est cette euh, partie, OK, c'est cette partie qui est le Savannah quête donc voici la représentation de la couche thématique. Donc sachez que je peux télécharger, je peux venir ici télécharger. Donc il y a disposition de la légende comme vous voulez. Donc, cliquez sur le bouton télécharger, cela vous permet de télécharger en image. Voilà. Donc j'ai cette image. Voilà ce que ça donne. OK. Merci, je suis arrivée à la fin de ma présentation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. OK. Euh, vous avez aussi l'exercice qui est disponible dans Moodle que vous pouvez traiter et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser dans le Slack et dans la messagerie On pendant le temps de vous répondre. Merci. Ah non. Oui oui, oui. euh la là euh... Un instant.